Salut à tous, bon allez il est tard, très très tard, mais il se passe plein de choses alors euh, forcément je suis obligé de faire un Kessel Run euh, sur euh, les annonces qui ont enfin été euh, lâchées sur euh, l'avenir de la licence. Euh, je vous avais euh, dit que euh, Atomic Game était euh, pas mal orienté euh, sur euh, Marvel Crisis Protocol pour cette fin d'année, c'est vrai qu'il nous avait pas mal gâté avec les sorties Yoda, euh, Wookiee et Séparatiste. Et là, ils ont euh, balancé un petit peu à l'arrache euh, quand même euh, l'annonce euh, de ce qui sortirait en... Enfin, euh, une partie de ce qui sortira en euh, 2022. Donc, euh, j'imagine que si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez vu euh, ces annonces. Euh, quoi qu'il en soit, je terminerai ce court Kessel Run euh, par cette bande-annonce de, de Atomic. Euh, Qu'est-ce qu'on y retrouve Donc une promesse euh, du... Euh, alors euh, le titre euh, c'est euh, l'éveil euh, d'une... Euh, le rise euh, du Shadow, enfin euh, voilà, du coup hein, c'est euh, du scum, euh, clairement. Euh, Est-ce que euh, c'est du scum euh, en faction euh, Moi je ne pense pas qu'il faille s'enflammer euh, là-dessus. Euh, malgré tout il y a des choses dans la bande-annonce qui sont intéressantes puisqu'on voit à la fois des personnages euh, titres, qui pourraient euh, jouer le rôle de euh, commandant, euh, voire d'agent, euh, mais également euh, des personnages euh, euh, qui peuvent jouer le rôle de troupe. Euh, donc, est-ce qu'on sera sur un gros starter, euh, ou est-ce qu'on sera sur des boîtes euh, uniques, euh, voilà, qui pourront diversifier et aller s'ajouter à des factions Pour l'instant, je pense qu'il est urgent de ne pas se presser, et de ne pas trop euh, s'enflammer. Euh, Qu'est-ce qu'on voit Je vais commencer par la fin. Euh, on, voit, on, on retrouve Dark Maul euh, dans sa version The euh, Clone Noir, euh, c'est-à-dire euh, équipé de ses euh, jambes mécaniques. Vous savez que je n'étais pas un grand fan en fait euh, de, de cette vision. Euh, mais en ayant vu euh, la série, euh, j euh, carrément, je suis carrément tombé amoureux euh, de son duo avec Savage. Euh, de toute évidence, on, on peut imaginer que du coup, euh, c'est la porte ouverte à Savage qui n'a pas encore été annoncée, mais euh, qui clairement euh, pourrait pointer le bout de son nez pour euh, fin 2022. Euh, ça, me paraît, ça me paraît totalement cohérent. Et donc, euh, ben, bien entendu, euh, d'autres personnages au féminin qui ne seront pas des scums et qui pourront euh, être mis en face. Je n'ai rien dit. Euh, au niveau, euh, sinon, des autres personnages qui nous ont été proposés, euh, le, euh, Fallen, euh, de, euh, euh, le Fallen du Soleil Noir euh, pourrait être euh, Ziton Modge, euh, Ziton Modge qui est un, donc un, un, un personnage un, un Fallen qui a rejoint euh, le Soleil Noir. Euh, et qui du coup pourrait, je l'imagine, être, être un agent. Euh, donc euh, voilà, je pense que euh, là-dessus, on, on, on, euh, on est en cohérence. Euh, franchement, entre la figurine et le personnage euh, qu'on voit dans les romans et dans les BD, euh, ça, colle, ça colle pas mal. Et puis bah, bien entendu, on, on a retrouvé les syndiquettes euh, euh, Pike. Euh, donc les syndicates Pike, euh, c'est ces espèces d'extraterrestres euh, assez. Euh, Assez agressif hein, euh, également qu'on va rencontrer euh, saison euh, de mémoire euh, 5, euh, 4 ou 5, euh, je sais plus, euh, qui, euh, qui notamment euh, sont sur de l'épice, du trafic d'épices et d'armes. Et, euh, et voilà, et euh, du coup euh, là on pourrait être sur un début de faction euh, Scum. Euh, voilà, alors au niveau des émotions, c'est vrai que là ça en fait euh, beaucoup. Euh, on trouve également une figurine euh, d'un Mandalorien euh, avec euh, le casque à pointe, donc qui fait partie hein, des Mandaloriens qui se sont rattachés à, euh, à la vague de, de Maul, puisque Maul va réussir à agréger en fait des Mandaloriens euh, sans trop spoiler. Hein, il va sur Mandalore, il provoque un coup d'état et euh, il va agréger des Mandaloriens avec lui. Donc là on a une figurine qui nous est proposée, mais je pense qu'on pourrait avoir une boîte avec plusieurs Mandaloriens à l'intérieur, tout comme on a eu ceux qui sont précédemment sortis. Euh, voilà donc on peut imaginer une boîte avec 4, 4 ou 5, 5 figurines à l'intérieur avec un Dark Maul en, en agent ou en commandant euh, je vois bien moi euh, donc euh, Ziton en, en agent et, et Maul en, en, en commandant et puis ensuite euh, eh ben, à la fois une boîte de Syndicate et une boîte de Mandalorien euh, en, en soutien euh, pour l'instant euh, je Perso, je ne m'orienterai pas vers une faction complète et un starter complet euh, pour la simple et bonne raison qu'il faudrait pouvoir mettre en face une autre faction qui n'a pas encore été représentée, euh, une faction de... Yandi, euh, qui pour cet univers-là n'existe pas vraiment. Alors ça pourrait être les Gongans, hein, je vous vois venir. Mais ce qui me gêne avec cette théorie, c'est que Légion a toujours euh, été développée euh, avec des factions institutionnelles, c'est-à-dire des armées institutionnelles et euh, la notion de Scum n'y avait jamais vraiment été euh, développée. Maintenant peut-être que le passage à, à, chez atomique euh, va euh, provoquer des choses. Voilà, je ne vais pas euh, me répandre euh, plus que ça, je vais vous laisser avec cette très très belle bande-annonce, et puis je vais vous souhaiter à tous de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce que ben, dès l'année prochaine, il y aura encore plus que ça pour poutrer le type d'en face. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera. A très bientôt, bonne nuit à tous